Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouai, tranquille. Et voilà, mesdames et messieurs, le fou a encore une fois frappé. Tu vois, quand tu donnes la possibilité à un fou de s'exprimer et de montrer à la terre entière qu'il est fou, qu'est-ce qu'il fait Il va tous les jours te montrer que c'est un malade. Qu'est-ce que je fais, moi Tous les jours, je te fais des vidéos et tous les jours, tu regardes mes vidéos et t'es là, <rire> il est fou. Hein <rire> Mais bon, bref, là, on va revenir sur lui, là. Qu'est-ce qu'il faut à la salle de sport tu vois ce que ça veut dire, lui Ça veut dire que lui, quand il rentre dans la salle de sport, il hein, y a des poids, il y a des trucs qu'il peut soulever. Lui, il dit euh, « Moi, j'ai envie de soulever des trucs euh, qui sont euh, beaucoup plus impressionnants. Euh, la dernière fois, j'ai soulevé un vélo euh, en m'accrochant sur la barre de traction. Regarde sur les réseaux sociaux. » Il y a eu beaucoup de réactions. Tout le monde s'est moqué de lui. Hein. Mais lui, il s'est dit, ouais, franchement, c'était une bonne idée. On a créé une Buzz. Alors, qu'est-ce que je peux porter d'autre de plus impressionnant Et là, les autres, ils se moquaient de lui. Mais vas-y, soulève le banc. Et, et tu vois le cube là-bas, là On la on met du scotch dessus. Et puis voilà, tu, tu le soulèves, tu vois. Et après, il a dit, ouais, mais euh, comment je me mets sur la barre de traction Ils lui ont dit, mets-toi à l'envers. Ah ouais, mais ça va me faire mal à la tête. Ils ont dit, mais t'inquiète, c'est pour les réseaux. Il a dit, bon, d'accord, je vais le faire. Et puis, il s'est accroché à l'envers. hein il s'est accroché à l'envers. Il a soulevé un banc. Il a soulevé le cube, là. Et puis, il pense qu'il est malin et que nous, on va, on va être impressionnés par ça. Mais non. Quand on voit ça, on dit, voilà. Voilà. Voilà, mon fils. C'est pour ça qu'il faut que tu étudies. Ou ma fille. Tu vois Ce, ce genre d'homme, là. Ce n'est pas ce genre d'homme que je veux que tu maries. Tu vois C'est que Ça, c'est des bons exemples, ça. Tu vois ce que je veux dire Ça, là, à cause de ça, là. Les salles de sport. Ça va dégringoler. hein Donc, en salle de sport... Il y a des salles de sport spécialisées pour les gens qui sont, un petit peu moins, qui sont un peu amoindris au niveau du cerveau. quoi Donc maintenant, il va y avoir des salles de sport ZEP. Tu vois ce que je veux dire Il y a des classes spécialisées. où quand tu rentres dans, dans la classe, là, il, y a des, il, y a des, il y a des jeunes qui jouent avec des couteaux. Tu vois ce que je veux dire Et Le prof il dit « Non, mais pose le couteau. » Il dit « Ouais, mais toi, t'es pas mon père. » Tu vois ce que je veux dire Et là, maintenant, il y a des salles de sport où il y a des cassos qui vont là-bas. Donc quand tu rentres dans la salle de sport, le mec il te regarde, ouais tu viens d'où toi Tu dis non mais je viens faire du sport, ouais ouais mais tu viens d'où toi Tu vois ça c'est le genre de mec comme ça tu vois, tu viens tu leur sers la main, ils te cassent la main, tu peux même pas discuter avec eux, tu penses que lui il a de la conversation Hein Tu penses que lui tu peux avoir une conversation avec lui tu penses que tu peux lui parler de la situation du monde actuel de la, de, de la situation climatique Tu peux lui parler à lui euh, de ce qui se passe en Ukraine Qu'est-ce qu'il va dire Ouais ben Franchement, euh, je trouve ça euh, vraiment lourd. Comment ça, lourd bah c'est lourd à porter. Non, mais toi, tu, tu penses qu'à porter, quoi. Dans ta tête, il n'y a que soulever. Ben, bien sûr, parce que moi, je trouve que c'est une situation qui est lourde à porter. Que ce soit la guerre, la situation climatique. Bon, tout ça, ça me donne envie de faire des pompes. J'y vais. Voilà, c'est comme ça que lui réfléchit. Tu penses qu'il y a quoi dans son crâne à lui, là Hein Je t'ai déjà expliqué que tous ceux qui vont à la salle, ils ont un complexe. Hein Et quand ils se retrouvent là-bas, ils sont là, ils se regardent tous comme ça. Ouais, c'est quoi, toi, ton complexe « Mais moi, mon complexe, c'est qu'en bas, c'est petit. »« Ah ouais, bah moi aussi. Et toi, c'est quoi ton complexe ?»« Bah franchement, euh, euh, j'ai pas beaucoup de d'amis. On peut devenir amis. »« Ouais, bah fais voir, tu soulèves combien Moi, je soulève 60 kilos. »« Ah ouais, ben bah là, ils vont lui dire, ben bah non, moi, je traîne pas avec toi, les 60 kilos. Hein, »« Moi, je traîne pas avec les moins de 60, les moins de 70. »« C'est comme ça qu'ils se parlent Tu penses que quoi ?»« Quand ils se disent, viens, on va boire un verre. » Tu crois que c'est pour aller boire des cocktails ou des trucs comme ça Mais jamais de la vie. Mais toi, tu tu, tu les connais pas hein Ils ont toujours des, de, du, du, du lait avec des céréales dedans, avec plein de trucs, plein de protéines. Ils sont là, ils font tic toute la journée. Bon, allez, on se boit de notre verre. Voilà, bon, eh, franchement, ça m'a requinqué. Allez, on va soulever un peu, euh, je sais pas, moi. Hé, hey, les gars, venez, on se euh, une camionnette. Et je te jure, hein, ils sont, ils, la nuit, ils vont soulever les camionnettes.